Aujourd'hui on va parler d'un jeune lycéen de 17 ans qui en l'espace de quelques semaines est devenu la personne la plus médiatisée des états unis pendant un bref instant après l'assassinat de Kennedy et la première tournée des Beatles sur le sol américain. Voici l'incroyable histoire de Randy Garner. On est en décembre 1963. L'année a été rude pour les américains, des émeutes raciales ont éclaté un peu partout dans le pays. C'est d'ailleurs cette année que Martin Luther King fait son fameux discours Les états unis sont en pleine guerre froide, Kennedy veut apaiser les tensions mais se fait assassiner le 22 novembre à Dallas au Texas. L'Amérique sombre alors dans la peur et le chaos. À San Diego, les lycéens du Point Loma High School sont en vacances de fin d'année avec leur famille et n'espèrent qu'une chose, que l'année qui arrive soit moins pire que celle qu'ils viennent d'endurer. Parmi eux, il y a Randy Garner. Randy est ce qu'on appelait à l'époque un nerd. Passionné de science et de science-fiction, il est fasciné depuis tout petit par les défis extrêmes. Pour cette fin d'année 1963, il décide de participer à la foire scientifique de San Diego. Étant une grande ville, Randy se dit qu'il doit mettre le paquet pour pouvoir remporter le premier prix. C'est comme ça que le 28 décembre 1963, il décide de battre le record du monde de privation de sommeil. C'est-à-dire ne pas dormir pendant 11 jours et 11 nuits consécutives. Pour réussir cet exploit, il sait qu'il ne pourra pas y arriver tout seul. Il va avoir besoin d'aide. Il s'entoure alors de deux amis, Bruce et Joe. Ils seront responsables de le tenir éveillé pendant toute la durée du projet. Et pour faire ça dans les règles de l'art, il décide de mettre au point une batterie de tests scientifiques pour évaluer l'évolution physique et mentale de Randy. Toutes les 6 heures, pendant 1h30, à tour de rôle, Bruce et Joe réalisent une vingtaine de tests sur lui et ensuite répertorient le tout dans un journal de bord. Les trois lycéens se retrouvent donc le matin du samedi 28 décembre 1963 dans la maison de Bruce pour démarrer leur super projet ambitieux de la mort qui tue. Jour 1 Samedi 28 décembre 1963 6 h 1 du matin Bruce et Joe réalisent la première série de tests sur Randy. Retenir une série de chiffres et les réciter dans l'ordre sans se tromper 20 secondes après Check Retenir dans sa bouche un glaçon pendant 25 secondes sans avoir mal, check. Répéter plusieurs fois rapidement et sans se tromper Peter Piper Pika peck, check. Noter sa réaction face au nom de Marsha, son ex-copine, check. Il est d'ailleurs enthousiaste et énervé à la fois. Et la rompu avec lui il y a peu de temps. On lui présente ensuite plusieurs substances dont de la mousse à raser, du café, du citron et du poivre qu'il reconnaît à l'odeur sans problème. Même chose pour le test du goût. Cannelle, sucre, bicarbonate de soude, check, check. Jour 2, dimanche 29 décembre 1963, 1h14 du matin. Randy se trompe deux fois en disant Peter Piper. Dans le test du goût, il confond la cannelle et le bicarbonate de soude. Bruce lui fait écouter plusieurs musiques qui passent à la radio. Suffer Boy le rend triste, alors que Wild Weekend et White Out lui remontent le moral. 6h52 du matin. La chanson Suffer Boy ne le rend plus triste, mais plutôt nostalgique des bons moments passés avec Marsha. 13h38. Cette fois-ci, il ne peut retenir le glaçon dans sa bouche pas plus de 12 secondes. On se en se promenant dehors, il confond un panneau de signalisation avec une vraie personne. 18h57. Randy retient de moins en moins bien les chiffres. Il se trompe plusieurs fois. Il décide d'arrêter de regarder la télévision parce que ça commence à lui faire trop mal aux yeux. Jour 4. Mardi 31 décembre 1963, 3h du matin. Au cours d'une partie de football américain avec ses amis, Randy a une hallucination. Pendant quelques minutes, il croit qu'il est Kenny Graham, un joueur professionnel afro-américain de l'équipe des Syndigo Chargers. Quand ses amis tentent de le ramener à la raison, il les accuse tout simplement d'être racistes. Leur projet scientifique attire de plus en plus l'attention de la presse locale. Ce même jour, un lieutenant, médecin de la Navy, se présente au domicile de Bruce pour faire bénévolement un suivi médical régulier de Randy. Au grand soulagement de ses parents qui commençaient quand même à s'inquiéter un petit peu. Il faut comprendre qu'à l'époque, on savait pas trop si on pouvait mourir au bout de 11 jours sans sommeil. Donc les parents aussi n'ont pas trop fermé l'œil. Jour 5. Mercredi 1er janvier 1964. Après avoir passé un réveillon pas comme les autres, Randy entame son cinquième jour de privation de sommeil. Bruce et Joe notent qu'il n'a plus le sens de l'humour et qu'il devient facilement irritable. Il répond à côté à certaines questions de culture générale. Quand on lui demande qui est le président des états unis il répond London Jensen au lieu de Lyndon Johnson. 18h. Le président s'appelle maintenant Lyndon Johnson. Randy manifeste de plus en plus de sauts d'humeur. Ses camarades notent qu'il est régulièrement dépressif, puis enthousiaste quand il pense à Marsha ou quand il écoute la radio. Jour 7. Vendredi 3 janvier 1964. On sonne à la porte. Cette fois-ci, c'est le docteur William Deman un des rares spécialistes du sommeil au monde et qui travaille à l'université de Stanford. Il a entendu parler de l'expérience des trois garçons qui est maintenant relayée largement dans les médias nationaux américains. Il propose alors de les aider. Il réalisera quelques tests psychologiques et neurologiques, ainsi que des enregistrements de l'activité cérébrale de Randy. A cette époque, on pensait qu'une privation de sommeil entraînait forcément des troubles psychotiques. Chose que Randy voulait prouver le contraire. Et il était bien parti pour. Malgré quelques signes de fatigue, quelques sauts d'humeur et des légers troubles neurologiques comme des pertes de mémoire, l'américain de 17 ans vivait plutôt bien cette expérience. Sur le plan émotionnel, ses deux camarades ont noté qu'il pensait de moins en moins à Marsha, mais qu'il avait été remplacé par une autre fille, Donna, avec qui il avait parlé au téléphone. Jour 10. Lundi 6 janvier 1964. Randy est tout près de battre le record du monde. Rester éveillé devient de plus en plus difficile. Il a maintenant perdu tout intérêt pour Donna, qui a été remplacée cette fois-ci par une autre fille de son école. Sur le journal de bord, Bruce et Joe écrivent ⁇ Il est maintenant fou amoureux d'elle ⁇ les pensées de Randy deviennent de plus en plus fragmentées. Et très souvent, il ne finit pas ses phrases. Depuis maintenant quelques jours, Randy Garner et William Demant enchaînent les parties de ping pong d'ailleurs Randy le bat à chaque fois, des parties de basketball, des promenades, et plusieurs parties de jeux de société. Randy devient de plus en plus irritable aux questions des journalistes. Certains odeurs lui sont insupportables, et la vision de Randy se floue régulièrement. Les dernières 24 heures Randy a beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. Bruce et Joe s'inquiètent que Randy ne tienne pas jusqu'au bout. William Damon décide alors de louer une voiture décapotable pour faire le tour de la ville et garder Randy éveillé. Il ne reste que quelques heures à tenir, il ne faut pas qu'il abandonne. Toute l'Amérique a les yeux rivés sur lui et Randy le sait. Après avoir passé toute la nuit à faire le tour de la ville, Damon amène Randy à l'hôpital naval de San Diego où il lui fait un examen neurologique complet. Il observe que son discours est lent et monotone et que son niveau d'attention est très faible. Quand on lui a demandé de compter en arrière à partir de 100 en soustrayant 7 à chaque fois, il s'est arrêté à 58. Quand on lui a demandé pourquoi il n'a pas continué, il a avoué qu'il a tout simplement oublié ce qu'il était en train de faire. Mercredi 8 janvier 1964, 6 heures du matin. Le mercredi 8 janvier 1964, Randy s'endort enfin à l'hôpital naval de San Diego, monitoré de la tête aux pieds et entouré par plusieurs scientifiques et journalistes impressionnés par la performance du jeune garçon de 17 ans. Il dormira ce jour-là, une période de 14 h et 40 minutes, interrompu 5 minutes par une envie pressante d'aller aux toilettes. Il a suffi ensuite à Randy de quelques jours seulement pour retrouver des cycles de sommeil réguliers. Peu de temps après, Randy et ses amis sont retournés au lycée comme si de rien n'était. One of these young men holds an unusual world record. My name is Randy Gardner. How long did you sleep the minute you were through the 11 days and nights? Uh, 14 hours and 43 minutes. And did you feel lousy when you woke up, or was it great? Well, not great. Not Les données enregistrées pendant ces 264 heures ont grandement servi la communauté scientifique et ont eu un impact considérable dans la quête à la compréhension du sommeil. Mais plus important encore, elles ont permis à Randy et à ses amis de remporter le premier prix de la foire scientifique de San Diego. Pour ceux qui se demandent ce que Randy est devenu, il a aujourd'hui 73 ans, il est retraité avec sa femme qui n'est ni Marcha, ni Donna, ni l'autre fille de son école et habite toujours à San Diego. Beaucoup de temps après cette expérience, pendant plusieurs années, Randy a été insomniaque. Il pense que c'est le karma. Il y a 57 ans, presque jour pour jour, un adolescent de 17 ans montra au monde entier qu'on peut passer 264 heures sans dormir et ne pas avoir de grosses séquelles neurologiques. Il a fait ça pendant ses vacances scolaires, sur un coup de tête, avec deux amis et quelques outils. On est aujourd'hui en janvier 2021. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de tes vacances À la prochaine